Parole d'évêque avec Mgr Marc Stinger. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes. Monseigneur, bonjour. Bonjour Thomas, bonjour à tous. Monseigneur, vous revenez tout juste d'un voyage à Djibouti dans le cadre d'un partenariat entre le diocèse de Troie et le diocèse de Djibouti, et puis également entre les, les écoles catholiques, puisque vous étiez là-bas avec Thierry Filiatre, le directeur de l'enseignement catholique au Botmarne. Que retenez-vous de ce voyage là, ce, ce qui compte le plus, c'est que ce voyage a été l'occasion principalement de, de rendre visite aux, aux écoles catholiques de, du diocèse de Djibouti. Euh, que, au fond, Qu'est-ce qui explique un partenariat entre un diocèse comme le nôtre qui est quand même encore un peu catholique et puis le diocèse de Djibouti où il n'y a Pratiquement pas de catholiques, puisque c'est un diocèse au, à 95% musulmans, euh, ou peut-être même un peu plus, euh, eh c'est euh, que l'Église est présente à travers un service qu'elle rend à la société djiboutienne, qui est celui de l'éducation. Euh, il y a un certain nombre d'établissements catholiques. Alors, et quand nous avons lancé notre partenariat, c'était avec l'idée justement de, de ce partenariat entre des écoles d'ici et des écoles de là-bas. Et bon, a duré un moment, mais euh, c'est le genre de choses qu'il faut raviver. Et, et le but de ce voyage, c'était celui de raviver cette, euh, ce lien qui existe entre nos écoles et celles de là-bas. Alors ils sont très demandeurs, ça c'est la première chose que, que j'ai pu noter, euh, les, les professeurs, enfin c'est plutôt des, des, des écoles primaires, donc les maîtres disons, euh, sont, sont très demandeurs euh, et euh, se seraient très, très volontiers prêts à, à, à, des, à des formations, recevoir des formations, venir ici pour recevoir des formations. Ouais. Et ils seraient ils sont très demandeurs d'échanges entre les jeunes, de partage. Alors l'échange c'est principalement euh, l'échange par, par mail, c'est la de manière habituelle. Correspondance. Euh, la correspondance et les, les récits, les, les, les dessins, enfin tout ce qui est finalement fait, euh, fait l'expression de, de ce que des jeunes donnent d'un endroit vivent et pensent. Bon, Mais ça, ça doit se nourrir constamment et on se lasse vite. Les, les, les retours ne sont pas toujours rapides. Alors on se dit, est-ce que, est que vraiment ils veulent Donc c'était important de remettre un peu de l'huile dans, dans le moteur quoi, ce, que nous, ce que nous avons fait. Et euh, je crois que ça, ça nous a aussi permis de redécouvrir le sens que ça a pour, pour nous, notre diocèse, nos écoles d'avoir comme diocèse frère un, un, un diocèse qui est qui pauvre, pauvre en chrétien, mais riche en expériences de, de dialogue interreligieux. Et, et, un diocèse qui, qui vit les incertitudes de, de ces pays, quoi, où, où, où les grandes puissances s'affrontent. Enfin, Djibouti est un carrefour de, vraiment de, entre l'Ouest et l'Est, entre le Nord et le Sud, et, et tout le monde vient là, tout le monde a envie d'être à Djibouti parce que c'est un lieu stratégique et c'est un lieu qui est en plein développement. Euh, voilà, alors que l'Église soit là aussi, c'est une bonne chose. Et que ce soit la nôtre, c'est bien aussi, ça nous, ça nous ouvre. Et je crois que l'évêque lui-même est très demandeur que, eh bien, que nous les aidions dans ce domaine de l'école catholique. Alors toutes les idées sont bonnes, hein, toutes les initiatives sont bonnes. Nous sommes donc dans, dans la semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Ben voilà un exemple d'unité des chrétiens entre euh, des chrétiens euh, français et puis euh, des, des chrétiens euh, africains minoritaires, effectivement, vous l'avez dit, dans leur pays à, à Djibouti. Et, et voilà un échange qui se crée, par exemple. – Tout à fait, euh, euh, bon, euh, l'unité des chrétiens chez nous, telle que nous allons célébrer, c'est entre catholiques, protestants et orthodoxes, mais, mais je, les églises, les églises catholiques, entre elles, à travers le monde, ont besoin aussi de, de vivre une communion effective, pas seulement sur le papier ou dans la tête. Et euh, je, dans notre diocèse, ce que nous allons plutôt vivre euh, euh, dans la semaine qui vient, c'est cette... Euh, présence des, euh, des unes aux autres, des, des, des confessions chrétiennes. Il y aura quelques célébrations, quelques, quelques rendez-vous euh, à ne pas manquer, si je peux m'exprimer ainsi. Mais ce sera surtout pour nous l'occasion de nous redire que eh bien, nous avons quelque chose à recevoir de nos frères euh, protestants et orthodoxes et pour les protestants c'est le 500e anniversaire de ce qu'ils appellent la réformation, c'est-à-dire la, la réforme, euh, c'est peut-être l'occasion pour nous de dire qu qu'est-ce qu que ça a apporté de neuf euh, la réforme, euh, la réforme qui était une séparation mais qui aujourd'hui n'est euh, plus une séparation, c'est plutôt une volonté de s'accueillir mutu mutuellement et nous pouvons nous regarder ce que ça nous a apporté de neuf je dans le domaine de, du retour à l'écriture, par exemple, c'est quelque chose de très important que les protestants nous ont permis de redécouvrir et qu au, qui aujourd'hui va de soi pour nous aussi. Aussi peut-être la, la, la, la place de la conscience personnelle dans la foi. Des, voilà voilà des, des choses que Luther a commencé à, à développer et, et, et qui aujourd'hui font partie du patrimoine commun. Euh, la semaine prière pour l'Unité de Chrétien, c'est au-delà des, des différences que nous, que nous pouvons constater, que nous devons constater, c'est aussi l'occasion de voir notre patrimoine de foi commun. C'est vraiment quelque chose, l'œcuménisme, surtout dans la période actuelle, à, à, à protéger, à faire fructifier euh, véritablement dans, ce sens que, dans le sens que je viens de dire d'ailleurs, c'est à savoir qu'au euh, fond nous avons les chrétiens ont un patrimoine commun. Les, nos frères des euh, autres confessions en sont dépositaires eux aussi. Alors si nous voulons prendre conscience de notre patrimoine commun, nous devons le faire à, de partager avec eux. C'est la seule manière d'en prendre pleinement conscience en fait. Monseigneur Marc Stinger, l'évêque du diocèse de Troyes, merci beaucoup d'avoir été avec nous aujourd'hui dans ce Parole d'évêque. Bonne journée. Bonne journée Thomas, bonne journée à tous et bonne semaine de prière pour l'unité des chrétiens. Merci. Parole d'évêque.